Pacifort, qui avait donc eu une première phase avant. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique dans quelques diapos. Euh, et ça veut dire proposition d'amélioration du système de suivi de la biodiversité forestière. Et le but de ce deuxième volet, c'est d'aller euh, vers la mise en place d'un suivi multidispositif de la biodiversité en forêt. Euh, pour faire un petit peu d'historique de, de, du contexte dans lequel s'est se, développé Pacifort euh, et euh, et, de, et notamment des organismes qui ont été actifs dans le montage de Pacifort. Euh, en fait, les deux organismes qui ont été un petit peu à la manœuvre pour, pour ces deux projets, c'était le JIP Alors C'est un, un, un JIP, donc représentant de ses membres. Hein, mais donc, euh, en tant que tel, il a, il a été euh, actif. Et puis euh, IRSTEA et maintenant INRAE, euh, qui ont euh, tous les deux donc, travaillé ensemble sur ces deux volets de, de Passifor avec d'autres partenaires. Hein, on n'était pas les seuls. Et euh, donc, derrière. Euh, Derrière cette, le montage de ces projets, il y avait un historique qui était tout le travail qui a été mené dans, par le JPECOFOR euh, sur les, les indicateurs de, de biodiversité. Il y avait eu donc un appel d'offres euh, euh, sur ces indicateurs de biodiversité. Il y avait eu un séminaire dans le cadre du, euh, du projet du programme biodiversité et gestion forestière qui, est, qui avait trait aux indicateurs de biodiversité en forêt. Il y a eu un colloque à Montargis en 2011 qui avait été co-organisé par l'IRSTEA l'IGN et le JP sur les indicateurs en forêt, avec une grosse part sur les indicateurs de biodiversité. Et puis, il y a eu un, un ouvrage fait dans le cadre du programme bgf sur les indicateurs de biodiversité. Tout ça pour dire que c'était quelque chose euh, sur lesquels les deux organismes travaillaient. Alors, c'était pas vraiment les suivis, c'était plus les indicateurs à ce moment-là. Et il y avait eu, suite notamment au colloque de Montargis, une demande du ministère de l'Agriculture pour faire le premier volet de Passifor, pour essayer d'améliorer le, le suivi de la biodiversité forestière euh, à différents niveaux. Donc, il y avait une demande d'avoir à la fois un, un, un, un œil sur le niveau national, le niveau régional et le niveau local. Et puis d'essayer d'utiliser de, ces suivis pour euh, davantage évaluer les politiques publiques touchant à la forêt. Donc, le premier volet de Passifort 1 a été financé par le ministère de l'Agriculture. Il, euh, il s'est allé de 2012 à 2015. Euh, et il avait donc déjà, il faisait une description, une première description des dispositifs de suivi qui existent sur la biodiversité en forêt. Euh, une, une étude plus technique scientifique sur euh, L'apport du métabarcoding dans le cas présent sur les insectes saproxyliques, coléoptères saproxyliques. Et donc, un troisième volet qui était la, la préparation du, du deuxième volet de Passifor 2, euh, qui est venu après, mais assez longtemps après, puisqu'il n'a commencé qu'en 2019, et donc il, il s'arrête en, en 2022. Et lui est financé par le ministère de la Transition écologique. Et le but de. Donc, je vous ai remis le contexte en haut, il y, a, il y a des choses dans le contexte qui, qui font écho à. Euh, à Passifor 2, et notamment aussi, je on l'a pas mis en contexte, mais on en parlait après, le, le projet de, mené par l'UMS Patrinat sur le, la surveillance de la biodiversité terrestre, donc, avec lequel Passifor 2 est, est, est, est très couplé. Euh, et donc, Passifor 2 vise de proposer des, des maquettes euh, de suivi multidispositif euh, en, en forêt. Alors, donc notre but, c'est de fournir des éléments de méthode et de réflexion pour la mise en place d'un suivi continu de la biodiversité en forêt à l'échelle de la France métropolitaine, euh, intégrant différentes sources de données euh, et différentes qualités de données, éventuellement, euh, visant à mettre en relation, autant que faire se peut, politique publique, pratique de gestion et biodiversité en forêt. Donc, ce n'est pas uniquement un, un suivi de la biodiversité toute seule, mais on essaye de, de développer des choses en termes de, de suivi en lien avec des pratiques et avec des politiques publiques et euh, comme le, le projet de surveillance de la biodiversité terrestre est, est apparu au tout début ou après le début de Pacifor 2 tout de suite on, on s'est dit que il était naturel que Pacifor 2 travaille de concert avec ce projet là et soit un petit peu une première grosse brique forestière du, du suivi de, de surveillance de la biodiversité terrestre donc on, on, on a travaillé dans ce sens là et donc c'est plutôt un projet d'expertise et de synthèse plutôt que complètement un projet de recherche, même si vous allez voir les deux travaux qu'on vous présente là sont assez proches de, sont, sont proches de, de projets de recherche assez appliqués, euh, mais le reste du projet n'est pas, pas uniquement de, ce, de cet acabit-là, et aussi d'un de, de, point de vue plus expertise et synthèse. Alors la structure du projet, euh, il, est, il est divisé en cinq tâches, donc qui, qui sont nommées de A à E. Euh, la tâche A, c'est la tâche de coordination et c'est la tâche d'intégration de, de l'ensemble du projet euh, qui va viser de proposer à la fin du projet euh, des maquettes de suivi euh, pour différents types d'objectifs de, de suivi. Euh, ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé dans Passifor 2, c'est les, les grands objectifs, euh, les types d'objectifs que les, un suivi de biodiversité terrestre pourrait être amené à, à avoir. Et donc, on, on vise de, développer, de proposer différentes maquettes potentiellement différentes en fonction des objectifs des suivis. Et on est au clair dans Passifor 2 sur le fait que le choix de ces objectifs, c'est du niveau de la puissance publique de les choisir, C'est n'est pas à Passifor 2 de les imposer, ou de. on fait des propositions, mais c'est pas à nous de, de choisir parmi ces différents objectifs. Et euh, il y aura une autre sortie de, de Passifor 2 qui sera en termes de besoins de recherche autour de, de ces maquettes. Et donc on a, on a une tâche B qui est plus SHS autour des questions de, de gouvernance autour de ces suivis multidispositifs. Une tâche C qui est sur le. Donc les tâches CDE sont beaucoup plus biotechniques. La tâche C est autour de, du choix des groupes taxonomiques à, à, à suivre dans le cadre des suivis de biodiversité en forêt. La tâche D autour de, du choix des variables écologiques à suivre et comment les suivre dans le cadre de ces, de ces, de ces suivis. Alors variables écologiques au sens large, ça peut être aussi variables de gestion. Et la tâche E qui est autour des, des mesures et des analyses de biodiversité, des aspects méthodologiques. Donc là, je vous ai resitué rapidement dans le cadre des différentes étapes de mise en place d'un suivi dans le cadre de ce papier que je vous conseille de vos sur les suivis écologiques. Donc, ils avaient identifié sept grandes étapes de, de mise en place de, de suivi. Et donc, j'ai mis les différentes tâches de, de Passifor 2 qui étaient associées à ces différents objectifs. Donc, la tâche A et un petit peu la tâche B est liée au, au, à la définition ou à la proposition plutôt d'objectifs de, de, de suivi. Les tâches C et D autour de la définition des objets et des variables qui sont suivis dans le cadre de ces suivis. La tâche E est un petit peu la tâche C autour donc de la, la stratégie d'échantillonnage, Donc vous verrez un exposé là-dessus, euh, de la collection de données, Donc les exposés ne seront pas exactement sur la collection de données, et sur l'analyse et la prise en main des données. Euh, et le, Un des exposés sera, à mon avis, de, dans cette, dans cette étape-là. Et puis donc, euh, les étapes de maintenance et d'organisation sont plutôt du ressort de, de, de la tâche gouvernance, un petit peu de la tâche A, donc A et B. Donc, euh, pour la tâche E, qui est donc le, le cœur un petit peu plus méthodo de, de passe sur 2, dans, dans euh, à laquelle appartiennent les deux, les deux exposés qui, qui vont avoir lieu, euh, je voulais rappeler les, les encadrants euh, qui sont impliqués ou qui vont s'impliquer dans, dans le cadre de l'encadrement de, de cette tâche E, et plus exactement des Master 2, puisque cette tâche E est pas mal tourner autour de, de Master 2, il y en a cinq prévus au total. Donc, vous en verrez les exposés de deux. Il y en a trois qui ont lieu pour l'instant. Il y en a deux prévus l'an prochain. Donc il y a en plus de moi-même, il, il y a Romain Juliard de Sesco, Frédéric Archaud de, de mon unité donc de l'URFNO, Fabien Laroche, qui était avant à URFNO, qui est maintenant à UMR d'INAFO, euh, Antoine Lévesque de l'UMS Patrinat et qui est le coordinateur de, de suivi de biodiversité terrestre. Des projets de suivi de biodiversité terrestre, et donc Jean-Luc Dupouet à l'INRAE de l'UMRCA. Et donc, dans la tâche E, les, les, les différents thèmes qu'on aborde, euh, donc, il y a, donc ils sont des, des thèmes d'aspects de, méthodaux qui visent à éclairer l'ensemble le, du projet Pacifor 2. C'est d'une part de, de réfléchir à, à la procédure de fusion de données. Euh, alors, on appelle ça dans Pacifor 2, c'est notre petit jargon à nous de appeler ça entre cœur et périphérie, entre données protocolées et avec un protocolé et avec un plan d'échantillonnage pour le cœur et périphérie, ce sera des données par exemple non protocolées ou sans plan d'échantillonnage ou des données opportunistes. Donc il y a pas mal de méthodes qui sont proposées dans la littérature pour fusionner ces données. Nous on n'a on pas développé complètement une nouvelle méthode, ce qu'on a, on a amélioré une méthode existante pour essayer de voir au, un petit peu au fil de l'eau de l'analyse des données euh, d'un suivi euh, essayer de mettre en place des des dispositifs pour voir si les, le cœur et la périphérie des données sont cohérentes entre elles ou pas. Donc ça, c'est ce que Pierre euh, vous exposera dans le premier exposé. Euh, un deuxième volet qui est traité euh, dans, dans cette tâche E, c'est des choix en termes de plan d'échantillonnage. Donc là, c'est ce que Fabien introduisait comme étant euh, lié au projet de, euh, de, de l'UMR d'INAFOR, notamment le choix entre cette permanente ou pas, euh, sur les aspects euh, synchronicité, fréquence de passage. Donc ça, c'est le le stage de, de, de Friedrich Wieslou, euh, qui sera le deuxième exposé. Alors, il ne va pas traiter absolument l'ensemble de ces questions-là, mais il, il, il rappellera d'une part des éléments importants en termes de, de bio, et il commencera à, à donner des éléments de réponse sur ces, sur ces aspects. Euh, il y a des, des, des aspects qui sont, me, qui sont abordés dans la tâche qui ont trait à la, à la mesure de la biodiversité en termes de, de prise en compte de la détectabilité des espèces, on ne vous les présentera pas là. Et puis, euh, un dernier volet qui est, une espèce de mise en place d'analyse de données un peu grandeur nature, autour d'un exemple où on essaye d'introduire les différents aspects qui auront été développés dans la tâche E, et les différents aspects qui pourraient être intéressants à prendre en compte dans le cadre d'un suivi de biodiversité forestière grandeur nature. Et, et voilà. Et donc je laisse la parole à, à Pierre. donc Je pense que l'idée c'est que Pierre fasse sa présentation euh, je ne sais pas au niveau des questions si on prend les questions de Pierre juste après ou si on passe tout de suite à Frédéric, c'est lui qui nous le dira. Euh, moi, je pense qu'on fait Pierre, Frédéric, puis après les questions, mais on peut s'adapter. Voilà. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Pierre Boucher, j'ai fait mon stage de Master 2 avec Frédéric Gosselin, qui vient de parler, à l'Inrae de nogent sur vernisson Mon stage s'est déroulé en 2020, donc il commence un petit peu, entre guillemets, à dater. Et le but, c'était de proposer un outil qui permettait de, en gros, savoir si on pouvait coupler données opportunistes et protocolées. Mais ça, on y reviendra. Alors du coup, je vais vous présenter bon, très très très rapidement l'unité de recherche, le contexte. Euh, je parlerai du modèle qu'on a utilisé, qui est issu d'un article, courant Coran et Tal de 2018. Ensuite, je parlerai de l'approche qu'on a adoptée, les résultats, et la discussion, et la conclusion. Tout ça, naturellement. Alors l'unité de recherche, c'était à nos jours sur Vernisson, c'est l'EFNO, Écosystème Forestier. Alors je vais mettre une petite carte rapidement avec le Loiret, Orléans ici, et sur la pastille rouge, Nogent-sur-Vernisson pour se représenter donc à l'est du Loiret. Euh, rapidement, mon master, c'était le master de mathématiques de l'Université d'Orléans, le laboratoire étant l'Institut de Poisson, le laboratoire de mathématiques. Et mon maître de stage était Didier Chauveau, le responsable du master. C'est pour ça qu'il y a son nom sur les, sur les slides. Donc le contexte, euh, ce n'était pas si fort d'eux, comme euh, vient de présenter Frédéric. La tâche E, mesure échantillonnage et analyse statistique. Et le problème euh, de, de départ étant que tout ce qui est les suivis, les indicateurs qui sont protocolés sont rares. Alors sont rares comparés aux euh, données un peu qu'on va appeler opportunistes. Alors les données opportunistes, ce sont des données qui ne suivent pas ou qui n'ont pas de protocole d'échantillonnage. En ce sens où euh, ce sont des amateurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va aller se promener et euh, dire qu'ils ont vu à tel endroit telle espèce. Donc, le problème, on le sent venir avec ces, ce genre de données, c'est qu'elles elles ont des propriétés statistiques qui ne sont pas contrôlées, vu qu'elles n'ont pas de protocole d'échantillonnage. Donc, partant du problème que les suivis et indicateurs protocolés sont rares, euh, l'idée est d'utiliser des données opportunistes pour augmenter. Tout l'échantillon. Donc le problème avec les données opportunistes, c'est qu'ils comportent des biais, donc là j'ai listé trois principaux euh, qu'on modélisera par ailleurs. Le biais géographique, donc ça c'est les amateurs, c'est-à-dire les personnes qui font, les, qui font des relevés dans les données opportunistes, ne vont pas choisir des lieux représentatifs des, des écosystèmes. Ensuite il y aura le biais d'observation qui est lié à l'effort, à l'intensité de recherche, et le biais de rapport qui est lié au fait que les personnes ne vont pas forcément signaler les espèces qu'ils voient, parce qu'ils n'aiment pas cette espèce, parce qu'ils ne trouvent, la trouvent pas intéressante, ou parce qu'ils l'oublient, bon voilà. Donc des modèles qui vont coupler données opportunistes et données protocolées, ça, bon, il en existe plutôt pas mal dans la littérature, notre but c'était pas d'en redévelopper un par-dessus le marché, mais c'était de partir d'un modèle existant, couplant données opportunistes et protocolées, et de mettre en place un outil qui va détecter si les données protocolées, si l'adjonction des données protocolées aux données, euh, si des données opportunistes, -moi, aux données protocolées, va pas entre guillemets, pourrir tout l'échantillon. Donc, notre modèle de référence, Coran et Tal de 2018, c'est un modèle bayésien pour estimer l'abondance relative d'espèces, et ce modèle utilise les données opportunistes qui coupent données opportunités, données protocolées, ils prennent en compte les biais que je vous ai cités précédemment, et en plus ils font une modélisation de l'habitat. Alors pour qu'on soit d'accord, l'abondance relative c'est bien NIJ sur NI1, alors après NI1 c'est arbitraire, on peut diviser par NI2, et NI3, c'est juste relativement à, euh, au nombre d'individus sur une région donnée. Avec NIJ le nombre d'individus d'une espèce sur une région. Et le modèle de courant étal, c'est une loi de poisson d'un gros paramètre qu'on va détailler après. Alors X, Y, K, c'est le nombre d'individus de, de l'espèce I sur un site C. Un site C, c'est une subdivision d'une région, donc c'est une échelle encore plus locale. Et pour un jeu de données K, K appartient au 0, 1, K0 c'est opportuniste et K1 c'est protocolé ou inversement, ça c'est pas... Mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a déjà une modélisation de, de, de ces deux niveaux de jeu de données. Alors, les paramètres, on va les détailler. On a en premier lieu VHC, qui est l'air connu d'un site C et couvert d'un habitat H. Ensuite, on a NIJ, qui est l'abondance réelle de la région. Ensuite, il y a SIH, qui est un niveau de modélisation de l'habitat, qui est la, la préférence d'habitat par les espèces. Ensuite, il y a l'effort. Donc là, c'est lié au jeu de données, c'est l'effort euh, de, de, de recherche que fournissent les, les, les, les échantillonneurs, enfin les, les personnes qui s'occupent de faire les relevés. Ensuite, il y a PIK, la probabilité de reporting par l'observateur. Alors ça, c'est lié au, euh, au biais que j'évoquais avant, qui était que les personnes ne vont pas forcément relever tout ce qu'elles voient. Donc plus cette probabilité est élevée, plus les personnes vont indiquer tout ce qu'elles voient. En espèces et pour finir une préférence d'habitat pour les observateurs qui est QHK et donc on voit que ces trois derniers paramètres sont liés au jeu de données parce que dans un jeu de données protocolé ces trois paramètres ils sont connus, contrôlés, uniformes, tout à la fois ou un à la fois mais c'est au moins euh, au moins contrôlé alors qu'un jeu de données opportuniste ça peut c'est totalement aléatoire. L'intensité n'est pas la même pour tous les observateurs. La probabilité de reporting n'est même pas connue. Elle n'est pas forcément la même pour tous. Enfin, voilà, il, y a, il y a ces problèmes-là qui apparaissent. Et donc, ça, c'est modélisé dans ce modèle. Donc, rapidement, les résultats de Conrétal. Alors, eux, ils étaient en simulation, donc ils connaissaient la valeur réelle. Euh, ici, vous avez les différences entre ce qu'a est estimé le modèle en abondance relative et l'abondance réelle divisé par l'abondance réelle, c'est une sorte de, de mini qui 2 un peu. Donc euh, la, la, la ligne rouge, c'est la valeur réelle, connue car simulation, et ils ont fait trois modèles. Un modèle opportuniste et protocolé avec, avec modélisation de l'habitat, un modèle donné protocolé uniquement avec pr modélisation de l'habitat, et un dernier modèle opportuniste et protocolé sans habitat. Donc la première conclusion qu'ils avaient faite, c'était... En ne modélisant pas l'habitat, le biais est quand même très, très fort. Donc, il vaut mieux modéliser l'habitat. Mais en plus, quand on prend uniquement les données protocolées, le biais, tout va bien. Si on ajoute aux données protocolées les données opportunistes, le biais, non seulement, n'augmente pas, c'est-à-dire qu'on ne pourrit pas le jeu de données, mais en plus, la variance est réduite. Donc, la variance soit réduite, ça, intuitivement, c'est normal, puisqu'on augmente le jeu de données. Mais ce qui est surtout important, c'est que le biais ne soit pas euh, augmenté. C'est-à-dire l'adjonction de données opportunistes ne pourrit pas l'estimation. Et ça, c'est important. Donc, après, c'était un travail de simulation. Quoique, ils avaient fait aussi euh, sur données euh, réelles un, un résultat assez, euh, assez approchant. Donc nous, on est parti de ce modèle-là, de Coran et et on a voulu ajouter un, des goodness of fit p-values. Donc on voulait voir si, en prenant données opportunistes et protocolées, on prend le modèle de Coran et on ajoute des goodness of fit pour essayer de détecter si données opportunistes et protocolées ne sont pas trop euh, contradictoires en un sens. Alors les goodness of fit p-values, qu'est-ce que c'est tout d'abord, c'est un cadre bayésien. Donc, on a tout le déroulé classique, des données, un paramè des paramètres, un ou des paramètres, une loi a priori, une vraisemblance, une loi posteriori. Tout ça, c'est parce qu'on est en bayésien. Là-dessus, les goodness of it, il y a deux ingrédients. C'est une fonction de discrépance qui va ramener les données et ou les paramètres, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux, à un scalaire, c'est une généralisation de la statistique de test qu'on qu connaît bien. Et le deuxième ingrédient, c'est une loi de réplication des données qui va générer, comme son nom indique, des, des données. Et la question à laquelle les goodness of va essayer de répondre, c'est est-ce que nos données observées sont compatibles avec le modèle, sachant que le modèle intervient indirectement dans la loi de réplication. Alors des goodness of it, il en existe plein, et suivant la goodness of qu'on veut utiliser, on n'aura pas la même euh, loi de réplication des données. Donc je vais parler... De la postérieure prédictive P-value, qu'on appelle Bayesian P-value à tort, parce qu'il y en a plusieurs, des Bayesian P-value, mais c'est la plus répandue. Alors, son fonctionnement, c'est est complètement une boucle fort en fait, avec trois étapes. La première étape, c'est on tire une valeur θ dans les distributions a posteriori. Ensuite, on va générer des données répliquées. Et ensuite, on calcule l'indicatrice de la fonction de discrépance sur données répliquées supérieure à la fonction discrépance sur données observées. Et à partir de cette indicatrice, on va calculer la p value Et on recommence. On retire une valeur θ tilde, on régénère des données, on calcule l'indicatrice, et ainsi de suite. Donc à chaque passage, θ tilde change. C'est un nouveau θ qui est tiré. Donc, à l'issue de ça, on obtient une p value et... Si, par exemple, on avait une p-valeur à 0,4, qu'est-ce qu'on pourrait en dire eh bien, Si la loi de la p-valeur, c'est uniforme sur 0,1, 0,4, ce n'est pas surprenant, donc on n'est pas, euh, pas surpris. Par contre, si on prend, j'ai pris comme exemple une loi piquée en 0,5, mais si on prend une loi de telle sorte que 0,4 soit surprenant, alors là, ça veut dire que la p-valeur détecte quelque chose. Donc, la, la, la, la philosophie, la, la morale, c'est qu'une p-value, ça s'interprète toujours qu'avec une distribution de probabilité. Et le problème avec cette postérieure prédictive p-value, c'est que la fonction, euh, la distribution de probabilité de la postérieure prédictive p-value, elle dépend de la fonction de discrépance, mais en plus, elle n'est pas connue vraiment en toute généralité. Et ça, ça pose un problème pour l'interprétation. Donc, nous, on a utilisé la simple postérieure prédictive p-value, qui est très semblable à la posterior prédictive p-value, à ceci près qu'on va échantillonner, d'où le terme sampled, un θ tilde. Donc on tire une seule fois θ tilde, et ensuite on refait la même, la, la, même, la même boucle fort avec génération de données, calcul d'indicatrice, génération de données, calcul d'indicatrice. Mais à ce qui change, c'est qu'on a θ tilde une bonne fois pour toutes. Et le fait d'avoir échantillonné θ tilde, ça apporte une loi de référence, et c'est Frédéric qui nous l'a démontré en 2011, et, ça est, et la loi de référence, c'est la loi uniforme 01. Donc, avec ça, là, on peut interpréter la p-value. Donc, la méthode que nous on a appliquée, c'est qu'on a généré des données suivant cinq scénarios. ensuite, on a utilisé le modèle de con Conrétal, on a utilisé Jags pour, pour faire l'estimation statistique, et ensuite, on a ajouté des goodness of it, donc la sample postérieur predictive p-value. Tout ça, on l'a itéré 300 fois, de sorte qu'on ait 300 valeurs de sample postérieur prédictif par scénario, et ces 300 valeurs de sample postérieur pour vérifier si elles sont uniformes sur 0,1, on a fait les tests classiques de Kolmogorov-Smirnov, donc au seuil de 5%, on a tracé les histogrammes, et on a calculé les proportions de p-valeur. L'idée derrière, c'est que la proportion de p-valeur inférieure à 1% doit être d'un pour cent si c'est uniforme sur 0.1 et pareil pour 5% ça doit être inférieur ou égal à 5% à une petite perturbation près si c'est uniforme sur 0.1 donc le but global c'était de vérifier si la sample postérieure détecte quand on transgresse des hypothèses donc nous on est en travail de simulation donc si on vérifie toutes les hypothèses de courant et on sait qu'on les vérifie puisqu'on est en simulation, la sample postérieure ne doit rien détecter. Rien détecter, ça veut dire être uniforme sur 0.1. D'autre part, si on va transgresser une des hypothèses, on saura qu'on transgresse ces hypothèses parce qu'on est en simulation, alors la sample postérieure prédictive, si elle est efficace, doit détecter quelque chose. Et détecter quelque chose, ça veut dire qu'elle sera piquée en 0. Donc le, le but est un petit peu double, ça va être à la fois de tester les hypothèses de courant étale, celles qu'on peut... Ça, celle qu'on peut affranchir, euh, dont on peut s'affranchir, et aussi de tester la capacité de détection de la sample post-erreur prédictive P-Value. Donc là, je vais vous présenter rapidement deux scénarios, les résultats de deux scénarios. Donc le scénario 1, évidemment, c'est le témoin, entre guillemets, c'est on va générer les données suivant le modèle statistique, donc on vérifie toutes les hypothèses, et si la sample postérieure prédictive est efficace, alors elle doit être uniforme sur 0.1, sur ce scénario, puisqu'on vérifie tout. Ensuite, au scénario 2, on a transgressé une des hypothèses, on a travaillé sur la probabilité de, de sélection, sur la sélection d'habitat des espèces, euh, on, en partant de, de la réflexion que cette probabilité était uniforme et ne dépendait pas des régions, ce qui est indexé par J. Et nous, on a voulu du coup faire apparaître une dépendance à l'échelle locale, c'est-à-dire changer, dans l'idée changer SIH suivant les J, suivant les régions. Donc on a transgressé une hypothèse. Et donc, l'idée étant que, étant donné qu'on a transgressé une hypothèse, on le sait parce qu'on est en simulation, comment réagit la sample postérieure prédictive Est-ce qu'elle est piquée en 0 ou est-ce qu'elle est uniforme sur 0 Alors les fonctions de discrépance utilisées, donc des classiques moyenne, de variance, Kurtosis QNs, la variance sur moyenne, ça c'était pour le caractère poissonien. rappelez-vous, c'était modélisé par une loi de Poisson ben, un immense paramètre, et celle-là était intéressante car nous, justement, on a introduit une interaction entre région et espèce, et donc ça c'est l'AIC de l'effectif suivant l'interaction, présentée par l'étoile, entre région et espèce, moins l'AIC de l'effectif suivant la somme des effets. Donc là, l'idée générale c'est de voir, est-ce que la somme des effets n'occulte pas l'interaction entre les effets Et autrement, est-ce qu'il y a bien une interaction Et normalement il y en a une puisqu'on a introduite. Donc les résultats, premièrement, Kolmogorov-Smirnov. j'ai mis la statistique parce que la p-valeur, je trouve que c'est un bon réflexe d'évaluer la p-valeur et la statistique en, en, en, ensemble. Donc la statistique proche de 0, on se dit que ça a l'air pas mal, la p-valeur pas significative au niveau de 5%, donc dans le scénario 1, je rappelle, tout doit bien se passer, c'est-à-dire la sample postérieure doit être uniforme sur 0. Le Kolmogorov-Smirnov, pour le moment, on ne peut pas rejeter. Ensuite, vous avez les proportions de P-valeur. Comme je disais, premièrement, proportion de P-valeur inférieure à 1%, proportion de P-valeur à 5%. Quand je dis P-valeur, c'est sample, postérieur, prédictif, P-value. Je rappelle qu'on a 300 valeurs. Donc si c'est uniforme sur 0,1, là on doit retrouver dans toute cette colonne quelque chose proche de 1% et dans toute cette colonne quelque chose proche de 5%. Bon, c'est bien le cas. Hein. Des petites perturbations près, mais tant qu'on n'a pas 10, 20, 90%, c'est que ça va. Et on termine avec les histogrammes des 300 valeurs. Globalement, c'est bien uniforme sur 0,1. Graphiquement, il y a des, petites, des trucs qui font mal aux yeux, mais c'est quand même assez plat. Je rappelle qu'il n'y a que 300 valeurs, donc ce n'est pas non plus un, un histogramme des plus, euh, des plus fins. Donc là, le scénario 1, tout allait bien. On le savait car simulation, la sample postérieure est uniforme sur 0,1, donc ne détecte rien. Scénario 2, on a transgressé une hypothèse, on sait qu'on l'a transgressée par simulation, et là, la sample postérieure, tout de suite on voit un problème dans Kolmogorov-Smirnov, donc excepté pour la moyenne. On voit tout de suite que la statistique est plutôt proche de 1, la p value n'en parlons pas, significatif comme pas possible. Les proportions de p value ça n'a rien à voir avec 2%, là on est sur de 90% même ici, 5% pareil, c'est des trucs énormes, donc on sent tout de suite qu'il y a un problème. L'histogramme nous le confirme, piqué en zéro. Euh, donc, si on si n'était pas en simulation, on n'aurait qu'une p-valeur, mais on aurait une forte chance d'avoir tiré une p-valeur proche de zéro. Et donc, ça nous dirait qu'il y a un problème. Donc, la simple postérieure prédictive a bien détecté qu'il y a quelque chose qui clochait dans le scénario 2. Alors, pour euh, pour discuter autour de ces résultats, il y a un problème entre guillemets de surpuissance de la sample postérieure, quand je dis surpuissance c'est que dans le scénario 1 on avait des traces de divergence, c'est-à-dire des samples postérieurs piqués au zéro dans le scénario 1, qui est où tout doit, tout doit bien aller et avec euh, Frédéric on a, quand on a fouillé ces problèmes-là ces traces de divergence, en fait c'était dans, dans la loi a priori donc c'était des, des, même les paramètres de la loi a priori, c'est-à-dire va ça va trouver, ça va, pas trouver, mais ça va détecter les, des problèmes dans des trucs très fins comme la loi Priori, ce qui est assez costaud quand même. Euh, par ailleurs, on avait un peu modifié le, le, le, le modèle statistique de courant étal. Donc, pour, pour ouvrir là-dessus, sur nos résultats, on pourrait utiliser uniquement les données protocolées, parce que je rappelle que nous, on avait utilisé protocolées et opportunistes puis goodness of it, donc ça pourrait être intéressant de faire juste données protocolées goodness of it pour comparer les deux, et ensuite bien sûr sur des données non simulées, mais là le problème principal étant qu'on a une seule p value donc on peut moins, et on ne sait pas quand est-ce qu'on transgresse des, des hypothèses. Car la goodness of it ne n'oublie pas, elle enfin, va juste dire attention il y a quelque chose qui cloche, mais ça ne va pas dire euh, qu'est-ce qui est cloche. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut coupler données opportunistes et protocolées ben, la sample postérieure, ce n'est pas un truc oui, non. C'est plutôt un outil à ajouter dans une grosse boîte de, de statistiques pour aider à sentir s'il y a des problèmes ou pas. Voilà, c'est vraiment ça le, le, le cœur de la, de, de, de, de la conclusion de notre travail. Et une petite conclusion, j'ai envie de dire bonus, c'est que les hypothèses de courant étal se sont révélées très sensibles, c'est-à-dire... Comme je vous disais, il suffisait de changer des paramètres dans les lois a priori et la simple postérieure détecter des, des choses. Donc c'est vraiment très sensible. Donc Je vous remercie pour, la, pour votre attention. Je reste rapidement sur les principales références. Donc L'article de Frédéric sur la simple postérieure, prédictive pay-value, deux autres articles sur les goodness of fit, qui sont assez intéressants, et les deux articles du modèle statistique qu'on a utilisé, et été de 2018, et Giro Etal de 2015, qui est le modèle antérieur au modèle utilisé en 2018. Donc je vous remercie.